La licorne préférée a pris quelques kilos. Il faut lui préparer un programme équilibré pour perdre du poids. Quelle nourriture préparer pour le régime d'une licorne Découvre-le dans notre nouvelle vidéo. La licorne passe encore son week-end chez grand-mère. Elle a déjà étudié toute sa collection de plantes vertes, fait ami-ami avec un cactus et est au courant de toutes les nouvelles du monde du tricot. Mais grand-mère s'endort Qu'est-ce qu'une licorne sans surveillance pourrait bien faire Manger des friandises, bien sûr La licorne a un plat entier devant elle de calories recouvertes de glaçage. Des donuts, des bonbons acidulés, des rubans multicolores, des caramels... La licorne pourrait s'envoler au paradis des gourmands. Elle est la championne de rapidité du manger de bonbons. Et elle y gagne surtout une bonne prise de poids. Grand-mère arrive à peine à la reconnaître elle a gonflé juste sous ses yeux. Oh, regardez-moi ses joues Tout le monde va dire que c'est de la faute de grand-mère si elle a trop mangé. C'est ce qui arrive quand on laisse une licorne affamée sans surveillance. Ça suffit, il va falloir faire attention maintenant. J'annonce le début du programme, une licorne saine dans un corps sain. Grand merci qu'un style de vie équilibré nécessite une alimentation saine. Et le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. On a préparé un petit-déjeuner sec pour licorne. Mélange du lait avec des colorants alimentaires. Et trempe des chérios dedans. Sèche-les dans une serviette en papier. Essaye avec plusieurs couleurs. La licorne arrive à peine à rentrer dans la cuisine. C'est difficile de se déplacer pour elle avec cette nouvelle taille. Mais son attention se tourne vers les anneaux multicolores. On peut en faire des confettis de Chérios. Oups Grand-mère déteste avoir sa cuisine en désordre. Tu dois les manger avec du lait, pas les faire tomber sur la table. La licorne aime ce petit déjeuner arc-en-ciel. Elle est prête à aller s'amuser ailleurs. Mais quitter la table de grand-mère n'est pas si simple que ça. Tu dois d'abord finir ta nourriture, puis nettoyer derrière toi. Les licornes ont beau être des créatures exceptionnelles, les règles de grand-mère s'appliquent pour tout le monde, créatures magiques ou non. On va maintenant faire des exercices physiques. Grand-mère organise une session de danse rythmique. On va secouer nos queues et brûler des calories. Grand-mère se souvient des mouvements de danse de sa jeunesse. Ses pas sont toujours aussi stylés Madonna lui a même piqué des idées dans son répertoire. Mais grand-mère n'aime pas se rappeler de cette période. Grand-mère a plusieurs styles désormais, qu'elle maîtrise parfaitement. La menthe religieuse, l'algue de mer, le hérisson sous la douche. La pauvre licorne, elle, elle est épuisée par tous ces exercices. Relax, grand-mère va préparer une boisson pour te rafraîchir. Dissous des colorants alimentaires dans plusieurs petits bols d'eau. Fais les couleurs de l'arc-en-ciel. Mets des fruits rouges et morceaux de fruits dans un bac à glaçons. Verse des paillettes comestibles dans d'autres compartiments. Ainsi que des vermicelles en sucre. Verse les eaux multicolores dedans. Et mets le bac au congèle. Grand-mère sort les glaçons arc-en-ciel et commence à préparer un cocktail. Tranche un kiwi. Jette des cubes de fruits rouges congelés et les glaçons multicolores dans un bocal. Verse de l'eau dedans. Le couvercle est là, quelque part. Le voici. Grand-mère apporte la boisson rafraîchissante à son athlète fétiche. La licorne adore son cocktail. C'est un bon moyen de se détendre après cette danse gériatrique déchaînée. Grand-mère sait qu'elle ne devrait pas complètement retirer les sucreries de l'alimentation de la licorne. Elle ferait mieux de préparer un bon dessert à la place. Taille des tranches d'ananas. Couplez un triangle. Pour réaliser un glaçage, sépare le blanc du jaune d'un œuf. Mélange-le avec du sucre glace. Ajoute du colorant alimentaire rose et vert clair dans le glaçage. Recouvre l'ananas de glaçage coloré. Reproduis une tranche de pastèque. Fais un centre rose et une bordure verte. Colle des pépins de pastèque dessus. Grand-mère a superbement décoré l'ananas elle est certaine que ce dessert plaira à la licorne. Et la voici d'ailleurs arrivée. Elle a effrayé grand-mère comme d'hab. La licorne a senti l'odeur de fruits frais. C'est de l'ananas déguisé en pastèque. C'est un anathèque. Grand-mère est si créative. Elle devrait goûter un morceau. Le fameux livre de cuisine de grand-mère a peu de recettes arc-en-ciel. Elle va devoir chercher sur internet. Venez à moi, idée de recette. Je vais en choisir une. Ce site propose par exemple des boules de riz uniquement pour les licornes. Fais cuire du riz. Ajoute du colorant dilué dans l'eau dedans. Et prépare du riz de plusieurs couleurs. On va utiliser du rouge, du bleu et du jaune. Fais des boules de riz une fois qu'il est cuit. Coupe une carotte épluchée et forme une spirale avec le bout. Recouvre la carotte de pigments dorés nacrés comestibles ou de petites paillettes alimentaires. A l'aide d'un cure-dent, fixe la corne sur une boule de riz. Découpe deux oreilles dans des tranches de fromage. Recouvre les petits triangles de paillettes roses nacrées comestibles. Et pose-les sur deux autres triangles de fromage plus grands. Pose-les dans le bol. Dessine des yeux de licorne sur le bol avec un marqueur alimentaire. La licorne a déjà faim Quand est-ce que grand-mère va apporter le repas Le risotto arc-en-ciel est enfin prêt Du bon riz aux couleurs préférées de la licorne Aucune créature magique ne pourrait résister à ça Bien joué grand-mère C'est l'heure de faire du sport en extérieur a l'époque, grand-mère entraînait les athlètes olympiques. Elle sait exactement combien de squats et pompes faire pour se remettre en forme. Mais le grand air a épuisé grand-mère. Pendant que sa coach ne regarde pas, la licorne mange secrètement du maïs multicolore. Épluche un épi de maïs afin d'en retirer les feuilles sans les abîmer. Froise de l'aluminium et forme un cône avec. Imite la forme d'un épi de maïs. On va le recouvrir ensuite de tic-tac dans tous les genres. Fais fondre du chocolat blanc dans un sachet à zip. Étale-en sur le cône en alu et colle des rangées de tic-tac dessus. Recouvre toute la surface du cône. Attends que le chocolat durcisse. Puis emballe les arc-en-ciel dans les feuilles. Grand-mère sent les sucreries même en étant endormie. La licorne essaye de la convaincre qu'elle mange quelque chose de sain. Mais on peut pas se jouer de grand-mère comme ça C'est pas du maïs, c'est un gouffre à calories ce faux épi de maïs ne doit pas faire partie de ton régime. La licorne se sent triste de n'avoir aucune sucrerie à manger pour la rendre heureuse. Grand-mère a été trop dure avec elle. Son taux de sucre dans le sang doit être augmenté. Des pilules sucrées vont lui venir en aide. remplies des capsules en gélatine, de vermicelles en sucre multicolore. La licorne prend son médicament. Ses pilules remplies de sucre chassent directement sa dépression passagère. Mais faut pas en abuser non plus. Une pilule maximum par jour. La licorne retourne à la maison. Oups, elle est si maladroite. On dirait que sa chute l'a aidé à retrouver son ancienne taille. Le programme de remise en forme de grand-mère a fonctionné. Grand-mère déteste les hamburgers, même les faux. Elle a prévu une bonne salade de fruits au menu à la place. Mais une salade ordinaire, c'est bien trop ennuyeux pour notre licorne. Peut-être qu'en forme d'arc-en-ciel, forme un demi-cercle de framboises. Continue en dessous en faisant une rangée de pêches, puis de morceaux d'ananas, de raisins verts, de myrtilles, et termine les deux pieds de l'arc-en-ciel avec des chamallows. D'abord des normaux, puis des mini. Un arc-en-ciel fruité, c'est bien plus amusant La licorne mangera définitivement plus de fruits s'ils sont toujours présentés de cette façon. Mais quelqu'un essaye de se moquer de grand-mère par ici. Sa recette originale ne comportait pas de chamallows. Mais en plus d'être délicieux, cet arc-en-ciel est vraiment magnifique. Et les chamallows vont parfaitement avec. Grand-mère ne peut pas y résister. Parfois, faire un écart dans son régime, ça peut être amusant. T'as aimé nos idées de recettes pour licorne Alors écris dans tes commentaires comment tu vas nourrir ta propre licorne. Et n'oublie pas de lâcher ton like Abonne-toi à notre chaîne Et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles aventures de notre licorne sur Troom Troom